Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le mode expert, une nouvelle fonctionnalité pour les administrateurs qui va venir faciliter la configuration des boîtes en interface publique. Pour cette démonstration, je vais utiliser le site des médiathèques du Grand Cognac, Libellus. Alors ici, j'ai une boîte d'administration qui a reçu un nouveau bouton le bouton Niveau Expert, que je peux activer ou désactiver, ça va se sauvegarder au niveau de la configuration de mon usager, et ça va impacter tous les formulaires de configuration qui sont disponibles en interface publique. Donc, par exemple, ici, j'ai une boîte article avec toutes les entrées euh, disponibles, toute la configuration de faire et je suis en mode expert. Si je désactive le mode expert au niveau de cette boîte je me retrouve avec un formulaire simplifié dit non expert donc on a des champs en moins des champs qui ne sont peut-être pas utilisés tout le temps donc là c'est une boîte article ça marche également dans la recherche pour configurer la recherche par exemple la recherche pomme Ici, donc je peux configurer un résultat de recherche. Et si je passe donc en mode expert, on voit que j'avais beaucoup plus de choses. Que je peux rajouter des styles, gérer l'adaptabilité, des choses un peu plus compliquées. Pour la vue notice, c'est pareil. Lorsque je modifie la vue notice, par exemple, si je vous la montre en mode simplifié, par exemple, au niveau des onglets, euh, il s'agira ici de cocher ou pas si on veut afficher l'onglet. Par commande expert, on peut choisir l'icône, le titre ou l'attribut title. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh.